Salut Allez, on est parti pour cet exercice type DS, donc sur le chapitre vecteur droite et plan de l'espace. Donc comme d'habitude, je t'ai remis l'énoncé ici, tu vois, tu as un cube ABCDEFGH donc qui est représenté ici. On te dit que I, c'est le milieu du segment AE, donc le point I, tu l'as ici. Euh, le point J, c'est le centre du carré euh, CDHG, donc CDHG, -H, le point J, donc c'est ce que je viens de dire, les points M et N ils sont définis par ces relations vectorielles-là, qu'on va regarder après, qu'on va étudier après. Donc tu as euh, donc le point M ici et le point N là, et on te dit aussi que le point K c'est le milieu du segment MN, voilà, sur le point K ici. On va y aller, et donc juste avant, hop, je vais appuyer sur la petite touche, donc si tu regardes cette vidéo sur... Euh YouTube, n'oublie pas de t'abonner, partager, liker, etc. etc. Donc tu connais mmh. la musique, ça aide beaucoup la chaîne et je te remercie d'avance. Voilà, allez on y va pour la première question. Donc, déterminer les coordonnées des points I et J dans le repère A, A, B, A, D, A, E. Alors, bon ça, tu as sûrement l'habitude de ce genre de repère quand tu as des cubes comme ça. Euh, on va quand même le, le, le voir exactement où il est ce repère. Donc A, l'origine, donc des coordonnées 0, 0, 0 du coup. L'axe, tu vois, le vecteur AB, en fait, c'est ce qui va représenter, donc, c'est donc ton vecteur en fait, unitaire sur l'axe euh, X, en fait. AD, c'est le vecteur unitaire sur l'axe Y, et AE sur l'axe Z. Voilà. Donc, tu as besoin de ces trois vecteurs-là, puisque tu es dans l'espace. Tu vois, tu as AB ici, donc l'axe X, AD, axe Y, et AE, euh, axe Z. Voilà. Donc, tu peux remarquer hein, que ces trois vecteurs, ils ont la même norme, puisque c'est un cube. AB, AD, AE, donc là, on te dit rien sur le côté du cube, mais si c'est un cube de côté 1, par exemple, à la norme de ces trois vecteurs, c'est 1. Alors, les coordonnées des points I et J, donc I, on te dit que c'est le milieu de AE, et J, on te dit que c'est le centre de ce carré. Donc, tu vois, J, c'est à la fois le milieu de CG, de CH, pardon, et aussi le milieu de DG. Donc, en fait, tu peux prendre l'un ou l'autre, mais à un moment donné, il va te falloir les coordonnées donc, de A et de E, pour déterminer celles de I, et les coordonnées... Alors, soit de C et de H, soit de D et de G, pour déterminer celle de J. Donc, moi, j'ai pris celle de C et de H. Okay. Allez, je vais t'expliquer ça donc plus en détail. Hop. Si. Donc, tu reprécises dans le repère A, A, B, A, D, A, E. En fait, on te le dit dans la question. Donc, finalement, si tu donnes les coordonnées des points dont tu as besoin directement, on comprend ce que tu fais, il n'y a pas de souci. Mais bon, je te conseille quand même de le repréciser. Alors, les coordonnées de ces points, elles sont là, du coup, A, c'est l'origine, tu vois, 0, 0, 0. Bon, l'origine, c'est toujours comme ça, ces coordonnées, c'est 0, euh, 0, 0, 0, 0, 0, sur les trois axes. Euh, e, alors on va aller voir pourquoi c'est 0, 0, 1. E, il est ici. Donc, tu vois, en fait, tu te décales de rien du tout sur l'axe euh, X, donc 0, de rien sur l'axe euh, Y, donc 0, par contre de 1 sur l'axe Z, donc 0, 0, 1. Okay. Ensuite tu te faut les coordonnées du point C aussi. Donc tu verras plus en, en bas j'ai marqué 1, 1, 0. Alors pourquoi Tu te décales de 1 sur l'axe X, de 1 aussi sur l'axe Y, par contre de 0 en hauteur, donc sur Z, donc 1, 1, 0. Tu as aussi besoin des coordonnées de H. Donc H tu te décales de rien du tout sur X, donc 0, de 1 sur Y, et euh, de 1 sur, euh, sur Z, donc ça te fait 0, 1, 1. Voilà. Alors, tu te demandes peut-être pourquoi on a besoin de toutes ces coordonnées-là. En fait, I, c'est le milieu de AE. Donc là, euh, il, faut, il faut savoir comment on calcule les coordonnées d'un milieu, en fait. Regarde. En fait, les coordonnées du milieu, ça va être la moyenne des coordonnées des points. C'est-à-dire que tu vas faire la moyenne de ces coordonnées, la moyenne de celle-là, et la moyenne de celle-là. Donc là, tu es en terminale, donc finalement le détail de ce calcul-là, moi je te conseille de ne pas, le... pas mettre le détail parce que tu peux le mettre, hein, mais ça te, fait faire... ça te fait écrire beaucoup de calculs supplémentaires, donc perdre beaucoup de temps. Donc moi je te donne une rédaction qui est un petit peu optimisée, tu vois, si tu étais en seconde, le moment où on apprend ça, il faudrait détailler. Et là en terminale, tu peux passer un petit peu plus vite et tous les calculs intermédiaires, tu peux les faire au brouillon. Donc là, si tu fais la moyenne de 0 et de 0, bon, ben forcément, la moyenne, c'est euh, l'un plus l'autre sur 2. Hein. Donc 0 plus 0 sur 2, ça fait 0, quoi. Pareil pour l'autre à côté, et le dernier, 0 plus 1 sur 2, tu vois, ça va faire ben, 1,5, quoi. Donc c'est pour ça que les coordonnées du point I, finalement, c'est 0, 0, 1,5, tu vois. Ensuite, tu fais pareil pour J, parce que J, on a dit que c'était le milieu de CH, donc, je fais pareil, moyenne des coordonnées, donc 1 plus 0 sur 2, 1 plus 1 sur 2, 1 plus 0 sur 2, donc 1 plus 0 sur 2, on l'a déjà détaillé au-dessus, et 1 plus 1 sur 2, hop, Alors, tu vois ça te fait 2 sur 2 quoi, ça te fait 1. Voilà. Donc tous ces trucs en vert là, tu les fais au brouillon, tu vois tu les fais euh, euh, voilà, au brouillon, ou dans ta tête, hein, si t'as l'habitude. Euh, attention au calcul dans la tête quand tu es en DS, tu as un peu de stress, tout ça, donc euh, fais attention de ne pas faire des, des erreurs de calcul mental. Moi j'écris tout, je te conseille de tout écrire, comme ça au moins tu es sûr de ce que tu fais. Bon voilà. Voilà, voilà. Donc on a les coordonnées de i et de j ici. Allez, question 2. Donc, question 2. Déterminer une représentation paramétrique de la droite IJ. OK, alors la droite IJ, on va regarder où elle est, puisqu'on a une représentation ici, IJ, c'est cette droite-là. Donc pour déterminer la représentation paramétrique d'une droite, en fait, il te faut un point et un vecteur, d'accord C'est comme ça dans l'espace. Le point, tu peux prendre soit I, soit J, peu importe, mais en général, on prend le point où il y a le plus de 0. tu vois, ça, ça simplifie les choses. Donc le point où tu as le plus de 0. Alors en fait c'est i, tu vois, 0, 0, 1,5, 1,5, 1, 1,5. Donc on va prendre celui-là plutôt. Allez, on y va. Alors tu fais une petite phrase, tu dis i, j passe par i, et tu redonnes les coordonnées de i. On comprend pourquoi tu prends i, hein, parce qu'il y a le plus de 0 comme je t'ai dit. Tu pourrais prendre j, ça marche aussi, mais ça te donne une représentation graphique un peu plus compliquée. Quoi et A pour vecteur directeur, IJ. Alors, il y a une infinité de vecteurs directeurs pour une droite, mais là, quand ta droite, elle est... le nom de ta droite est donné par deux points, bah, finalement, le vecteur directeur le plus évident, c'est IJ, Donc, comme le nom de la droite, tu vois, IJ avec une flèche. Alors, IJ, ces coordonnées, on va en avoir besoin, mais on ne les a pas encore calculées. Donc, on va les calculer ici, tu vois. Donc, les coordonnées de IJ, c'est celle de J moins celle de I. Attention, ne te trompe pas. Donc, J moins I... Donc là, n'oublie pas de prendre de la place quand tu fais des, des calculs vectoriels, comme ça tu te mets sur trois lignes, dans l'espace, donc x, y, z, et tu écris les coordonnées de tes points en colonne. Tu vois, tu ne fais pas là, là, là, là, là, parce que ça, ça fait faire des erreurs de, finalement, de riz. tu vas chercher les coordonnées, tu reviens, etc. etc. Donc il y a beaucoup d'erreurs, comme ça, de signes, d'inversements, etc. Donc tu mets les coordonnées de ton point j en colonne, là, 1, 1,5, demi, demi. tu mets les coordonnées de ton point i, et tu mets des moins entre les deux. Donc, J c'est celle qu'on avait trouvée là, et I c'est celle qu'on avait trouvée là. Avait trouvée là pardon. Donc, ça te donne 1/0-1, 1/0-1, 1/0-1, 1 0 Alors, tu peux remarquer que quand j'ai pas la place d'écrire des fractions, tu vois, même en prenant trois lignes, là ça fait des, des fractions toutes euh, rapprochées, et des fois on voit pas très bien ce qui, est, ce qui est écrit. Tu peux écrire tes fractions comme ça en, tu vois, en slash, comme ça, un petit peu. Je ne sais pas comment on appelle ça, mais tu vois. Donc ça te prend moins de place, et en plus ça permet d'écrire euh, plus gros. Donc voilà, tu vois si ton prof... Euh, si toi déjà, tu, tu, tu, ça, ça, te, ça te va décrire comme ça, et si ton prof accepte ça, quoi. Et euh, donc on a finalement un point et un vecteur. Donc on va pouvoir donner la représentation paramétrique euh, de la droite. On y va. Hop. Donc, comment on fait pour donner une représentation paramétrique avec le point et le vecteur Donc tu vois, au passage, il y a un, un m ici, ça veut dire qu'il y a une vidéo méthode en fait, qui est dédiée à tout ça, ce que je suis en train de t'expliquer, donc si tu veux aller la voir, n'hésite pas. En fait, tu prends en premier le point, 0, 0, 1,5, et tu le mets là. Donc 0, 0, 1,5, donc là tu as ton point i. Et ensuite, tu mets ton vecteur. Donc tu vois, le vecteur, c'est 1,5, 1,0. Ou pareil, tu écris ça en colonne, hein, toujours, euh, donc tu mets le nom de ta droite de points, x, y, z, trois lignes, accolade, égal, égal, égal. Tu mets d'abord ton point en colonne, et après tu mets plus ton vecteur. Plus, donc plus 1, le 1 on ne le voit pas ici. Donc toi, tout ce que je mets en vert, c'est des remarques. Hein. Du coup, je, tu peux l'écrire dans une première écriture ou au brouillon et ensuite tu l'enlèves. Si tu as un stylo euh, de friction là, où tu peux.. Tu peux gommer, euh, je, te, je te conseille de faire ça, donc plus 0 T. Tu vois, ton vecteur, il est là en fait. Voilà, ça c'est le vecteur IJ. Donc n'oublie pas, après le vecteur, de mettre le paramètre T. Toutes les coordonnées, là, x, y et z, elles dépendent de ce paramètre T. Alors T, il tombe un peu du ciel comme ça, donc tu dis, eh bien, T c'est un réel à côté. Virgule T appartient à R. Voilà. Tout ce que j'ai mis en vert, encore une fois, je te conseille de ne pas le mettre, de l'enlever, tu vois. Ça fait un... Tu peux laisser comme ça, 0 plus 1 demi de t, etc., etc. Mais ça fait un peu. Bon, les 0 on les enlève, et les 1 on les enlève, tu vois. Au passage, tu vois que là, il n'y a rien, il y a x égale 1 demi de t. Le 1 demi de t, je le laisse là pour avoir les t en face, tu vois, le vecteur, les coordonnées du vecteur en face et les t en face. c'est un truc qu'on fait souvent. Du coup, on, a, on parfois on a des petits des petits blancs comme ça, pour être bien en face, et pas se. Ce... Pas avoir de décalage entre le point et le vecteur. Voilà. C'est une petite écriture que tu verras souvent. Mais si toi tu es plus à l'aise en écrivant x égale 1 demi de t, le 1 demi de t tu le mets proche du égal, il hein, n'y a pas de souci. Okay. Alors, question 3. Calculer les coordonnées des points m, n et k. Alors on va revenir ici, tu vois, on te dit em égale 1 tiers de eh. AN égale 1 tiers de AC et K est le milieu du segment euh, derrière, MN. Voilà. Donc comment on va faire pour trouver les coordonnées déjà de M et de N Ça va être la même technique. On va écrire déjà pour M cette relation vectorielle. Et tu vois que les seuls, la seule inconnue ici, c'est le point M, parce que le point E, on a ses coordonnées, et le point H aussi. Okay Donc finalement... Les seules inconnues qu'on va avoir, tu vois, c'est les coordonnées XM, YM, ZM. Alors je vais t'expliquer comment on fait. On part de cette relation-là, EM égale 1 tiers de H, et on va la détailler. Donc comment tu calcules les coordonnées du vecteur EM ben, Tu fais les coordonnées de M, donc celles qu'on ne connaît pas pour l'instant, moins celles de E. Okay, donc comme tu les connais pas, ben, tu les appelles xm, y, m, z, m, on comprend ce que tu fais. Et celles de E, ben, tu les connais, donc 0, 0, 1, on a vu ça juste avant. Un tiers, il va rester. Donc un tiers, attention, il est devant toutes les coordonnées du vecteur H. EH, hein, il n'est pas juste devant euh, les coordonnées, euh, la coordonnée sur Y. Il y a beaucoup d'élèves qui font qui ne multiplient que euh, par un tiers ici, donc fais attention. Donc les coordonnées euh, du point H, elles sont là. Point E. Ici, Donc pareil, quand tu calcules des coordonnées de vecteurs, tu fais en colonne comme tout à l'heure. Tu vois, 0, 1, 1, 0, 0, 1, et tu mets des moins entre tes deux points. Ça évite de faire des erreurs, de... comme je t'ai expliqué là, tout à l'heure. Voilà, donc ensuite, cette relation vectorielle, tu vas la transformer en système. Tu vois, en fait, tu vas avoir une ligne pour x, une ligne pour y et une ligne pour z. Voilà. Donc finalement, regarde ce qui va se passer. x, m, moins 0 égale 1 tiers de 0 moins 0. Donc okay, tu fais ligne par ligne. xm moins 0 égale 1 tiers de 0 moins 0. Donc 0, tu vois. Ym moins 0 égale 1 tiers de 1 moins 0. Donc ym moins 0 égale 1 tiers de 1. 1 tiers fois 1. C'est un, un multiplié qu'il y a ici, fais attention, hop, multiplication. Voilà. Donc zm moins 1 égale 1 tiers de 1-1. Okay Donc ZM-1 égale 1 tiers fois 0, 1-1. Bon là, c'est presque fini. Tu vois que la seule ligne en fait, où il faut faire un petit peu de calcul, c'est la dernière, puisque XM-0 et YM-0, ben, ça fait XM et YM directement. 1 tiers fois 0, ça fait 0. 1 tiers fois 1, ça fait 1 tiers. Et ZM égale 1, alors qu'est-ce qui s'est passé ici En fait, ici, tu as ZM-1, égale 0. Donc tu fais juste passer le 1 de l'autre côté, c'est une petite équation, donc ça te fait ZM égale 1. D'accord Voilà, donc finalement tu trouves les coordonnées de ton point M, tu les récapitules ici. Ainsi, M a pour coordonnées 0, 1 tiers, 1. Voilà. On va faire exactement la même chose pour le point N. Donc, comme on l'a vu ici, tu vois la relation vectorielle qui définit le point N, c'est AN égale 1 tiers de AC. Bon, du coup, exactement la même chose, on part de cette relation-là. On calcule des vecteurs, donc n-a et c-a. Alors a c'est facile parce que c'est l'origine, c'est encore plus facile que ce qu'on a fait ici. tu vois. Donc les coordonnées du point n, on ne les connaît pas, xn, yn, zn. Celle du point a c'est l'origine 0, 0, 0. Un tiers est toujours là. Et alors les coordonnées du point c, on les avait trouvées ici, tu vois, 1, 1, 0. Donc là, on les réécrit, c'est du calcul vectoriel, donc cette fois, on les met en colonne, tu vois. Donc, tu écris 1, 1, 0, celle de A, 0, 0, 0, tu mets des moins entre les deux. Et là, tu passes d'une relation vectorielle à un petit système, tu vois, quand il y a une accolade, ça veut dire que tu as ces trois, bah, ces trois égalités en même temps, quoi. On n'est plus dans, le vu, dans une relation vectorielle, ici, tu vois, accolade. Et, euh, bah, finalement, tu prends ligne par ligne, comme tout à l'heure, xn-0, égale 1 tiers fois 1, donc xn égale 1 tiers, yn-0 égale 1 tiers fois 1, donc, pareil, et zn-0 égale 1 tiers fois 0, donc zn égale 0. Voilà, si tu as besoin de mettre une ligne intermédiaire entre là et là et que ce n'est pas très clair pour toi, tu n'hésites pas à te la faire au brouillon, on va même te la mettre sur la copie, Mais sur la copie en général quand on a des systèmes à trois lignes, comme ça on évite de mettre les étapes... Euh, euh, comment dire évidente, entre guillemets, mais toi, si tu en as besoin, tu n'hésites pas. Donc tu peux, tu peux te marquer « xn-0 égale 1 tiers fois 1-0 », etc., etc., d'accord Ça te fait une, une ligne intermédiaire. L'important, c'est que tu comprennes et que tu es juste. Okay en tout cas, si tu mets juste ce que j'ai marqué là, le correcteur comprend parfaitement ce que tu as fait, hein Et pour finir, encore une fois, tu récapitules ici, hein tu vois, 1 tiers, 1 tiers, 0. Et ensuite, on te dit euh, déterminer aussi les coordonnées du point K. Alors là, c'est le milieu du segment MN. Donc, comme je t'ai dit tout à l'heure, pour calculer les coordonnées d'un milieu, bien, on fait la moyenne euh, des points correspondants. Donc, K, c'est le milieu de MN. Donc, en fait, on va prendre les coordonnées des deux points qu'on vient d'obtenir. tu vois Donc, ici, M et N. Et on va faire la moyenne de ces coordonnées-là. tu vois. Donc, sur X. Alors ça, c'est pareil, c'est des calculs que tu peux faire au brouillon, ou à la calculatrice, hein, si tu veux. Donc 1 tiers plus... Alors, pardon, hop... 0 plus 1 tiers, donc la moyenne de ça. Donc tout ça divisé par 2. Donc 1 tiers sur 2, la moitié d'un tiers, en fait, c'est 1 sixième. Tu vois, ça fait 1 tiers fois 1 demi, en fait. Donc 1 sixième. Tu vois Donc on prend ce 0, on ajoute 1 tiers, on divise par 2, ça fait 1 sixième. Okay on fait la même chose à côté. 1 tiers plus 1 tiers, ça fait 2 tiers, divisé par 2, ça fait 1 tiers. Okay la moitié de 2 tiers, c'est 1 tiers. Et 1 plus 0, donc 1, divisé par 2, 1 demi. Alors on fait la moyenne à chaque fois. Hop, moyenne de 1 et 1 demi, pardon. Moyenne de 1 et 0, moyenne de 1 tiers et 1 tiers, et moyenne de 0 et 1 tiers. Voilà. Et on trouve donc pour coordonnées, euh, coordonnées de K, 1 sixième, 1 tiers, 1 demi. Voilà. Alors ces coordonnées, on va s'en servir tout de suite dans la question 4, qui est là. Donc démontrer que les points IJ et K sont alignés. Alors pour montrer que des points sont alignés, la plupart du temps on utilise euh, les vecteurs. C'est-à-dire qu'on va dire que les, on va essayer de montrer hein, que les vecteurs IJ et IK sont colinéaires. Si tu montres que ces deux vecteurs sont collinaires, ben, ça veut dire qu'en fait, les points sont alignés. ça C'est un truc qu'il faut savoir. Alors, on y va. Alors déjà, le vecteur IK, on n'a pas calculé ses coordonnées, tu vois. Donc, en fait, on va les calculer là. On fait les coordonnées de K moins les coordonnées de I. Alors, les coordonnées de K, on vient de les trouver. Tu vois, on les a trouvées là. un tiers, bon, un sixième, un tiers, un demi. Tu vois, je les ai remises ici en colonne. Et celles de I, on les a trouvées euh, ici. Tu vois, 0, 0, 1,5. Donc je les recopie là, 0, 0, 1,5. On fait le petit calcul et ça donne ça. Ça donne les coordonnées du vecteur ik, tu vois. 1 sixième moins 0, 1 sixième. Pareil, 1 tiers. 1 demi moins 1 demi, 0. Okay et celles du vecteur ij, en fait, on les a euh, déjà trouvées dans la question 2. Je ne sais pas si tu te souviens, c'était là. Voilà, elles sont là, tu vois. 1,5, 1, 0. Donc, juste comme elles sont à 3 km de ce qu'on est en train de faire, je les ai remises ici, tu vois Ça permet déjà au correcteur de, de lui faire comprendre que tu, bah, tu sais ce que tu fais, et puis pour toi de les avoir sous les yeux, En fait, ça évite de tourner la page, etc. etc. Voilà, et donc là, l'objectif, ça va être de voir si on arrive à trouver ça. Donc, IK égale KIJ, ou alors IJ égale K, en K', IK. Peu importe le sens, si on trouve une constante multiplicative entre ces deux vecteurs, ça voudrait dire qu'ils sont collinaires. Ça, c'est la définition de deux vecteurs collinaires. Tu vois bon, alors comment on fait pour trouver cette constante Si elle existe, on fait le rapport des coordonnées. Alors souvent, on prend le... au numérateur, en fait, on prend le.. on met le vecteur le plus. qui a les coordonnées les plus élevées. Tu vois Donc tu vois ces coordonnées-là, 1 sixième, 1 tiers, 0, elles sont plus petites que celles-là. 1 demi, 1, 0, tu vois, 1 c'est plus grand que 1 tiers, 1 demi c'est plus grand que 1 sixième. Donc en fait, on va faire 1 demi sur 6 sixième, 1 sur 1 tiers, et 0 sur 0, ben, on ne va pas le faire, parce que de toute façon, tu peux multiplier par ce que tu veux entre les deux vecteurs. Ben, finalement, ça fera 0 fois quelque chose, ça fait 0. Donc la troisième, quand tu as des 0 comme ça, ben, on ne l'étudie pas. Donc 1 demi sur 1 sixième. Là, ça fait 1 demi fois l'inverse, donc 6 sur 1 ça fait 3. Tu vois Et euh, 1 sur 1 tiers, ça fait 1 fois 3 sur 1, donc 3. Tu vois, on trouve bien la même constante en faisant le rapport des deux vecteurs. Donc ça veut dire que pour passer de IK à IJ, eh bien, on fait x3. Alors dans l'autre sens, pardon. Donc, pour passer de là à là, on fait x3. Donc finalement, on va pouvoir écrire que IJ est égal à 3 fois IK, on a bien trouvé notre relation, tu vois, on a trouvé celle-là, en fait. IJ égale K fois IK, K, K', K', K peu importe, mais en tout cas, ici, on a trouvé que K' c'était égal à 3. Voilà. voilà, donc on peut conclure, donc, IJ égale 3 IK, ça, tu dois savoir en terminale que ça veut dire tes vecteurs sont collinaires donc IJ et IK sont collinaires et tu dois savoir aussi que quand deux vecteurs sont collinaires et qu'ils ont un point commun tu vois tu peux très bien avoir deux vecteurs collinaires par exemple AB et CD ça ne te donne pas forcément des points qui sont alignés mais si en plus tu as un point commun donc tu vois si ces deux points sont communs donc imagine que tu mets ce point là sur ce point là ben finalement, ça te donne deux vecteurs qui sont collinéaires et en plus euh, un, un petit peu superposés, tu vois. Donc finalement, forcément, les points qui les composent sont, euh, alors, par exemple, si on prend un autre vecteur ici, tu vois. Alors, le vecteur, je vais reprendre le vecteur CD, puis je vais le mettre là, tu vois. Si le si le point C est ici, donc ça te donne ça, tu vois. Les points sont alignés, quoi. Voilà. Donc là, on a plutôt cette config, cette configuration. Alors pour pas t'embrouiller, je vais plutôt le, le faire comme ça. Donc quoique, okay. je, je vais laisser comme ça. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser. Si c'est pas hyper clair, tu me le dis en commentaire. Voilà. Et donc, tu conclus en disant, donc, I, J et K sont alignés, et puis tu as répondu à la question. Voilà. Alors, pour finir, n'oublie pas de souligner ta réponse. Alors là, je vais passer en noir. Ça, c'est une bonne habitude à prendre. Tu soulignes seulement ce qu'on te demande, tu vois. Là, tu prends, hop. Ici il y avait les coordonnées du point K. Hop, tu les soulignes. On te demandait aussi les coordonnées du point N, celles du point M. On te demandait la représentation paramétrique de la droite IJ. Et on te demandait les coordonnées de I et J. Voilà. Écoute, on a fini cet exercice, j'espère que ça t'a aidé. Je vais encore te demander une fois de te... Si tu regardes cette vidéo sur YouTube, bien sûr, de liker, t'abonner, partager, activer les notifs, etc. Ça aide beaucoup la chaîne et je te remercie d'avance. Allez, à la prochaine vidéo.